Je Donner plus d'informations. Non, non, non, on est en refait aussi. Bon. Pyrénées FM, en fait, c'est la radio des Pyrénées. Et Moi, comme j'étais là-bas, j'écoutais tout le temps cette radio. Et je me souviens, une fois, ils ont carrément fait un reportage à l'année -la en Ariège. Et c'est assez marrant parce qu'on se sent très concerné. J'étais comme ça, vraiment j'avais peur et au final, à force de m'habituer, de travailler, de répéter, ben, j'ai pu faire de l'antenne et même faire du direct. J'ai fait des matinales avec le journaliste en direct. Du coup, pendant ces flashs, je faisais des papiers, je détaillais des informations et c'est vrai que c'est beaucoup plus intuitif de faire du direct que de l'enregistrer.